Sans tarder, on va passer à notre premier invité. Nous sommes ravis d'accueillir Christelle Gauteroux, fut directrice des Savoirs fondamentaux et des parcours scolaires à la Direction générale de l'enseignement scolaire. Et Christelle va nous présenter les actions menées par le ministère de l'Éducation nationale pour favoriser l'accès des personnes empêchées de lire aux supports pédagogiques numériques et aux manuels scolaires. Alors, Christelle, je vous laisse la parole. Vous avez donc jusqu'à 10h14 pour votre présentation. Bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement et est-ce que vous avez mon partage de PowerPoint Tout va bien. Tout va bien, Christelle. Merci. Bonjour, bonjour à tous ceux que, que je n'ai pas salués, à toutes les personnes qui, qui nous ont rejointes. Je suis Christelle Gautreau, je suis sous-directrice des savoirs fondamentaux et des parcours scolaires à la Direction générale de l'enseignement scolaire. Dans mon service, qui est le service A1, se trouvent quatre bureaux, dont celui de l'inclusion scolaire, et ce bureau est particulièrement concerné. Ses missions sont évidemment particulièrement en lien avec notre sujet aujourd'hui, puisqu'il accompagne la scolarité des élèves en situation de handicap. L'école inclusive est une priorité gouvernementale, une priorité du ministère de l'Éducation nationale, comme vous le savez. Et euh, nous travaillons, toute la communauté éducative travaille euh, pour garantir aux élèves euh, une scolarité euh, la meilleure possible et euh, adaptée euh, aux besoins éducatifs particuliers des, des élèves que, que nous scolarisons. Euh, je vais, si, voilà. Vous, euh, vous partagez quelques, quelques chiffres, quelques données pour nous dire, vous dire pardon, qui sont euh, ces élèves en situation de, de handicap euh, qui sont scolarisés en milieu ordinaire, qui sont scolarisés dans, dans les classes du premier, euh, du second degré. Euh, les chiffres stabilisés de la rentrée 2020-2020, euh, identifiait 383 700 élèves en situation de, de handicap scolarisé en milieu ordinaire, c'était une augmentation par rapport à l'année 2019 et les chiffres de la rentrée 2020 seront encore en, en augmentation, certainement à hauteur, à minima de 385 000 élèves. Donc je voudrais vous, vous dire et vous faire partager la réalité des, euh, des troubles et vous allez voir qu'ils sont euh, majoritairement concernés par euh, là aussi notre, notre sujet puisque euh, trois troubles euh, principaux euh, affectent nos, euh, nos élèves en situation de, de handicap, les troubles intellectuels et, et cognitifs, les troubles psychiques et les troubles euh, de la, du langage et, euh, et de la parole. Ça concerne quarts des élèves en situation de, de handicap scolarisés en milieu ordinaire, ce qui est une proportion très, très importante pour dire que nous sommes évidemment concernés au premier chef euh, par ce qui concerne euh, l'adaptation et l'accès aux ressources euh, pour permettre une scolarité adaptée et euh, convenant à ces élèves. Je tiens à souligner que euh, ce que je vais vous dire concerne les élèves en situation de handicap identifié. Euh, qui sont entrés dans le champ du handicap au travers d'une reconnaissance par euh, les, euh, les MDPH, mais euh, nous avons également de nombreux élèves euh, qui, sont, euh, qui, qui souffrent de troubles 10 mais euh, qui ne sont pas euh, entrés dans le, dans le champ du handicap, qui bénéficient pour la plupart d'un PAP, d'un plan d'accompagnement personnalisé à, à la scolarisation, mais euh, qui bénéficient enfin, qui peuvent euh, vraiment euh, bénéficier avec un, un intérêt euh, réel pour leur scolarité, là aussi de livres, euh, d'accès aux livres numériques et à des supports euh, adaptés à leurs euh, leur troubles. Euh. Voilà, donc, ce, sur, euh, sur cette diapo, euh, vous pouvez euh, voir... Euh, la, la répartition euh, des élèves qui euh, sont affectés des troubles euh, des fonctions visuelles et des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Euh, vous voyez que le nombre euh, des élèves qui sont affectés euh, de troubles spécifiques du langage et des apprentissages sont très nombreux et que euh, proportionnellement, nous accueillons, euh, en tout cas actuellement, beaucoup d'élèves euh, affectés dans le premier degré, et que la proportion est en train de, de, de, se ré, de se répartir, mais nous avons encore actuellement davantage d'élèves dans le, dans le premier degré que dans le second degré. C'est normal, et, en tout cas c'est compréhensible, parce que les qualifications et l'entrée dans le champ du handicap sont de plus en plus nombreuses, et elles se font majoritairement dans le premier degré et de manière anticiper la plupart du temps, ce qui est bien, puisque ça permet d'accompagner de la manière la plus précoce possible les élèves pour leur permettre, encore une fois, une scolarité la plus positive et la plus adaptée possible. Sur les petits graphiques en dessous des, en dessous des camemberts, vous avez des éléments qui vous permettent de, de comprendre comment sont accompagnés les, les élèves et de quelle nature sont les compensations qui, qui leur sont proposées. Euh, de nombreux élèves, euh, que ce soit les élèves affectés par des troubles des fonctions visuelles ou euh, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, sont accompagnés par euh, des AESH. Hein, par les, les accompagnants aux élèves en situation de, de handicap, on voit que cette, cette proportion est, est forte, puisqu'elle euh, est de toute façon de plus de la moitié, on monte à 64% pour euh, les TSLA, donc il y a une forte euh, mobilisation pour euh, ces accompagnements, ces accompagnements qui évoluent euh, au fil du temps, puisqu'on euh, passe progressivement d'accompagnements individuels à des accompagnements mutualisés, grâce à la mise en place et au développement des pôles inclusifs d'accompagnement localisés, qui permettent un accompagnement au plus près de la réalité des besoins des élèves grâce à un fonctionnement en euh, qui permet vraiment aux équipes de répondre quasiment au quotidien à ces besoins d'accompagnement d'aide humaine euh, par ces AESH dont on adapte véritablement le temps d'accompagnement, la nature de l'accompagnement en fonction du besoin des élèves. Euh, évidemment, euh, pour les élèves euh, souffrant de troubles des fonctions visuelles, euh, on trouve un fort accompagnement, une forte compensation avec du matériel pédagogique euh, adapté euh, pour euh, tous ces élèves qui ont euh, évidemment besoin de supports particuliers liés à, euh, à leur handicap, à leurs euh, leur difficultés. Voilà un petit peu pour euh, vous dire qui sont, euh, qui sont les élèves comment ils sont répartis, de quelle nature sont les troubles qui, qui les affectent et comment globalement nous, nous les accompagnons dans le cadre de la scolarité en milieu ordinaire. Alors, vous savez bien sûr que des mesures gouvernementales sont prises régulièrement, sont prises chaque année, en particulier grâce aux travaux et euh, aux, aux mesures prises par euh, le comité interministériel euh, au, du, du handicap, euh, des mesures qui euh, nous demandent euh, collectivement euh, depuis euh, 2019 d'améliorer euh, l'accès euh, à, euh, à toutes les personnes et à tous les élèves, bien sûr, euh, souffrant de, de ce type de troubles d'améliorer leur accès aux livres adaptés à l'ensemble des catalogues éditeurs et vraiment à une extension de, de leur accès à, tout, à tous les services audiovisuels et vraiment à augmenter le volume horaire de tous les programmes accessibles pour, pour eux. Et avec cette mesure CIH de, de 2020, cette mesure 19 de la création et de la mise en place d'un portail national d'accès euh, à une édition euh, accessible. Actuellement, on sait qu'il euh, y a un très faible pourcentage de la production éditoriale française qui est disponible euh, en format accessible pour les personnes empêchées de lire euh, du fait d'un handicap. Je pense qu'on est à moins de 10% de, de la production éditoriale accessible et euh, on compte évidemment euh, beaucoup globalement et... Euh, de manière collective, sur l'édition de livres numériques nativement accessibles, et puis bien sûr sur l'édition adaptée, l'édition adaptée qui concerne tout particulièrement le cadre, le cadre scolaire. Alors vous l'avez compris, les publics concernés, principalement euh, parmi les élèves en situation de, de handicap dans, dans nos écoles et dans nos établissements, sont les deux profils d'élèves qui sont atteints de troubles des fonctions visuelles, des troubles spécifiques de, du langage, et les besoins, les besoins d'adaptation concernent les ouvrages littéraires, qui sont utilisés à la fois dans le cadre de, de l'enseignement, et bien sûr qui doivent pouvoir être lus par, par l'ensemble des, des élèves, y compris en dehors du temps scolaire, et euh, les, manuels, euh, les manuels scolaires euh, pour lesquels, bien sûr, on a besoin euh, d'adaptation pour euh, mener et conduire les, les enseignements. Alors, de nombreux, euh, de nombreux travaux, il y a une vraie mobilisation euh, au niveau de, de la création de, de ressources, euh, que ce soit au niveau national ou au niveau des académies, qui ont des, euh, des initiatives et qui proposent euh, des plateformes, je vais, je vais y revenir, ou en tout cas des, des, des plateformes et euh, des, euh, des supports très adaptés et très, euh, très intéressants. Alors, l'édition euh, numérique nativement euh, accessible, euh, on en a éminemment, euh, éminemment besoin. Euh, on a. Euh, Vraiment ce sentiment qu'il faut que les choses soient créées d'emblée pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Et l'édition adaptée qui est encore souvent réalisée par des organismes, par des associations, des organismes à but non lucratif. On a besoin également qu'elle soit, qu soit développée et bien sûr dans des formats dans des formats adaptés qui répondent particulièrement aux besoins des personnes, aux besoins des élèves, en fonction des troubles qu eh bien, qui les atteignent. Les formats d'adaptation peuvent être évidemment divers. On utilise de nombreux, de nombreux formats et de nombreux supports dans, dans nos classes et dans nos, dans nos établissements, et pour ce qui concerne l'édition adaptée, il y a une vraie, une vraie mobilisation, une vraie implication, et je vais vous en donner quelques exemples. Alors, au niveau de la direction du numérique éducatif, notre DNE, de nombreuses, de nombreuses choses sont, sont mises en place, en particulier des, euh, des banques, euh, des banques de ressources numériques éducatives qui sont évidemment gratuitement mises à disposition euh, à la fois des enseignants pour construire et pour appuyer leur, euh, leurs apprentissages et euh, les élèves, à destination des élèves euh, à partir du, du cycle 3 et jusqu'à la fin du, du cycle 4 avec des contenus qui sont, euh, qui sont téléchargeables, qui sont accessibles et qui sont pensés pour répondre aux besoins de, de l'enseignement et de, tout, de tous les élèves. Le dispositif EduCup, euh, qui euh, vraiment euh, permet d'ouvrir et euh, de proposer un grand nombre de ressources numériques qui sont innovantes, qui sont adaptées au, aux besoins. Euh, la plateforme Web Lirec, euh, qui euh, travail et qui euh, contribue à rendre accessibles les, euh, les documents en facilitant, je pense en particulier bien sûr aux, aux élèves 10, euh, la, la mise en page et euh, l'ajout euh, d'images euh, ou euh, d'éléments permettant de, de contribuer à une meilleure euh, une compréhension, à une simplification euh, du, du texte. Et bien sûr, l'Observatoire des ressources numériques adaptées qui euh, recense et qui établit euh, l'ensemble des ressources numériques qui sont utilisables par les professeurs, de manière à, encore une fois, euh, bien accompagner et scolariser dans euh, de très bonnes conditions les élèves en situation de handicap souffrant de ces troubles spécifiques. Donc, une, une mobilisation... Euh, importante, des ressources, euh, un travail appuyé pour répondre à ces besoins. Euh, ça nécessite évidemment que l'on continue euh, à, à y travailler, que l'on continue en collaboration avec euh, tous, les, tous les partenaires, mais un travail, un travail de fond euh, est véritablement conduit. Christelle, excusez-moi, je vais euh, juste un petit rappel du temps parce que euh, le temps est grandé. Je me dépêche. Euh, je vais aller très vite euh, pour vous dire que euh, des solutions euh, et euh, des, des initiatives, des actions à l'échelle des, euh, des académies sont, sont conduites. Euh, L'Académie de, de Lyon euh, est particulièrement active sur euh, euh, la mise en place d'actions. Sur la production euh, de d'outils et le travail collaboratif avec euh, avec les avec les associations euh, je passe très vite vous aurez le powerpoint qui, euh, qui vous sera euh, délivré et donc vous pourrez aller à partir des, des liens proposés aller peut-être plus avant si euh, si c'est nécessaire si vous le souhaitez euh, et euh, l'académie de, de Grenoble euh, qui s'est vu décerner d'ailleurs euh, le prix Impulsion en 2019 pour la modernisation et l'innovation de, de la fonction publique grâce à, à ce projet, grâce à cette plateforme pour l'accessibilité euh, qui euh, est véritablement un, un plus, qui rend accessibles les supports d'apprentissage et qui se veut un, un relais. Pour travailler à, à l'adaptation et qui travaille de manière à ce que la BNF ne soit pas, je dirais, engorgée de, de ressources et qui, de, de demandes, pardon, de ressources et d'adaptation et qui travaille vraiment de, de, de manière collaborative. Je vais juste euh, préciser que euh, le développement du, du numérique dans les établissements scolaires, euh, les plans, par exemple, euh, numérique 4.0 au, au collège, sont vraiment un vecteur de d'évolution et euh, voilà d'amélioration je pense de l'utilisation en particulier du, du livre numérique alors évidemment le travail euh, le travail est très important à continuer à, à conduire parce que euh, on a quand même une pénurie de, de documents adaptés ou euh, ou accessibles on a vraiment besoin de continuer euh, à construire, à développer euh, et à, à, à travailler à l'adaptation de davantage de, de, de manuels, davantage de, de ressources, avec le contexte, je ne vous le décline pas, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent parfaitement, euh, un contexte international euh, qui vise véritablement à développer euh, cette offre de, de livres numériques et à permettre aux personnes en situation de, de handicap d'accéder au maximum aux, aux ressources et à, aux ressources adaptées euh, qui, euh, qui leur conviennent. Enfin, euh, revenir sur cette mesure, et ce sera ma dernière euh, diapo, cette mesure 19 euh, du Comité interministériel du, du handicap de, de 2020, avec euh, ce projet, avec cette création euh, d'un portail national d'accès à l'édition euh, accessible, pour faire augmenter de manière très forte l'offre de, de contenu, pour travailler à la précision euh, des, euh, des besoins, identifier les, les offres. Euh, on en attend évidemment beaucoup et euh, je pense que ce sera un vecteur d'amélioration, d'accroissement de la création de ressources pour nos élèves et pour l'ensemble des personnes en situation de handicap. J'ai terminé, je vous remercie. Je suis désolée si j'ai débordé un petit peu. Merci, merci beaucoup Christelle. Alors je vais vous passer la parole à Priscille qui centralise les questions via le chat. Un petit rappel que toute question doit être posée sur le chat. Donc Priscille... Oui, alors euh, on n'a on a plus beaucoup de temps pour, euh, pour euh, le temps de questions, mais euh, il y en a une quand même euh, qui a été posée notamment au début de votre intervention euh, lors de, de la présentation des élèves en situation de handicap en scolarité en milieu ordinaire et le travail des AESH, euh, la question de l'articulation avec les ESMS, donc les établissements sociaux et médico-sociaux, euh, quelle est-elle euh... voilà. le, le lien et euh, le travail avec euh, les ESMS se, euh, se formalisent euh, en particulier dans la mise en place des, euh, des piales hein, puisqu'on euh, travaille désormais en, en collaboration. Nous avons la création de piales renforcées euh, qui sont en, euh, en coopération, en collaboration avec, euh, avec les ESMS et euh, bien sûr les, les élèves qui, qui relèvent des, euh, des ESMS, les jeunes qui relèvent des ESMS doivent pouvoir bénéficier évidemment euh, de toutes ces ressources adaptées et euh, euh, pensées, euh, pensées pour eux. Euh, si si, si c'était la question, donc une collaboration, oui, avec les ESMS, en particulier avec le développement des piales renforcées qui euh, s'appuient, qui collaborent avec les, euh, euh, les spécialistes et les euh, professionnels qui euh, œuvrent dans, euh, euh, dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Merci. Euh, je prends une dernière question, Cathy, avant de passer à l'intervention suivante. Euh, une question remarque, donc les, les enseignants euh, et les AESH construisent souvent des contenus euh, est-ce qu'il n'y a pas là un important travail de sensibilisation à l'accessibilité à mener auprès des enseignants euh, notamment pour leur apprendre à faire des fichiers euh, des documents, des fichiers Word accessibles Oui, oui, bien sûr euh, on travaille euh, à la fois à euh, des formations à la sensibilisation, à la formation professionnelle des, des enseignants euh, dans euh, les PPS des, euh, des élèves euh, sont précisés euh, les, euh, les formats, les contraintes, que ce soit en termes de police, en termes de mise en page, euh, qui conviennent à des élèves souffrant de, euh, de troubles d'IS. Et euh, comme je, je l'ai dit euh, peut-être euh, rapidement, euh, nous avons euh, des, euh, des plateformes, des, euh, des lieux où euh, les enseignants peuvent euh, chercher l'information, trouver euh, la manière d'adapter euh, le, les supports qui sont proposés en classe à l'ensemble des, euh, des élèves, de les adapter en prenant en compte euh, ce qu'il est nécessaire euh, d'agrandir ou euh, de, rendre, euh, de rendre plus accessible d'une manière, euh, manière ou d'une autre. Oui, oui, bien sûr, c'est essentiel euh, que les enseignants soient outillés, soient informés et formés de manière en, euh, à ce qu'en fonction du trouble, ils puissent prendre en compte euh, ce qui est qualifié par la MDPH dans, dans le cadre des, des PPS pour pouvoir adapter au quotidien en classe Très bien Merci beaucoup Christophe